ça ici c'est le Mimosa Mimosa Evo et puis ici à droite c'est le Bruce Banner vous voyez quand même la différence pour les yeux comment okay, il est un petit peu moins beau mais je vous dis, le Bruce Banner à droite très bon buzz là, hybride, sativa tandis que le Mimosa Evolution beau petit buzz indica donc vous voyez la différence Différents looks, poussés par la même personne et on est certain, certain que ce Cannabis Day a été poussé par une autre personne. Non, c'est vraiment la génétique euh, qui est de, de est-ce qu'on dit de moins bonne qualité? Euh, Peut-être pas nécessairement parce que je vous dis que le buzz est bon. Le buzz est bon, c'est vraiment le look qui, qui est vraiment euh, différent, un peu plate, mais euh, le buzz nous, nous, euh, nous satisfait. Alright, on continue avec la vidéo. Ciao, ciao! Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai reçu un cadeau de Deloc, le YouTuber Deloc. T-H-E-L-U-C-K. J'ai fait une vidéo, Weedman rencontre Deloc. C'est un gars qui fait pousser en aéroponique. Donc vraiment, un système là euh, assez sophistiqué. Allez voir ça, là, euh, Weedman rencontre de Locke. Donc aujourd'hui ce qui m'a donné c'est plusieurs variétés, une grosse quantité, un gros merci. Euh, je suis en train de terminer le Mimosa Ivo, Ivo pour évolution, Mimosa Evolution de Barneys Farm. Euh, J'ai vu ce cannabis-là pousser en floraison, vraiment très très très beau, vraiment euh, c'était sa plus belle cocotte de tout son plan. Je vais vous montrer ça de plus près avec la caméra. Juste à côté de ce que je vais vous montrer, le Mimosa, c'est une autre variété qui m'a donné le Bruce Banner. Le Bruce Banner, là, une variété euh, connue, là, des abonnés de Winman. Il y a beaucoup de Bruce Banner à la SQDC. Deloc m'a aussi donné euh, du Mimosa. Non seulement du Mimosa euh, euh, poussé en aéroponique, euh, séché euh, habituellement. Euh, à 60 Fahrenheit, à 60 euh, degrés d'humidité. De, 60% d'humidité, 60 degrés Fahrenheit pour le séchage. Mais Delock euh, s'est acheté une petite machine pour euh, faire sécher son cannabis plus rapidement et le faire curer plus rapidement et ainsi sauver du temps. Euh, il m'a su acheter un dry freezer. Et le cannabis qui est dans ce contenant n'a pas été séché de la même façon euh, qu'on connaît euh, régulièrement. Qu'on mette ça dans une tente à 60, 60, 60 Fahrenheit, 60% d'humidité. Le dry freezer, c'est quoi? C'est une machine qui fait faire, vous savez, des, euh, des fruits secs? Euh, style des bananes euh, séchées. Euh, des abricots séchés. Euh, c'est très très léger. C'était les fruits secs. Vous savez c'est quoi? Dans, dans la section des noix. Donc, euh, très, très, très, très, très, très léger. C'est incroyable comment c'est léger. Euh, le look est très beau. Quand je compare le Mimosa Ivo qui a été séché et curé dans une machine Dry Freezer. La même machine qu'on fait pour les fruits séchés. Le look est très, très, très, très beau. Mais le goût est différent. Euh, je pense qu'il manque de terpènes. Quand on regarde, je regardais au par hasard comme ça une compagnie qui vendait ce style de machine-là. Euh, C'est écrit pourtant. Pourtant, pourtant, je vais juste retrouver le, le bon endroit. Et voilà. On peut garder ça jusqu'à 25 ans. En passant. Tu fais ça, tu te fais sécher, tu mets ça dans un contenant hermétique, pas d'air, pas d'oxygène. Et puis ça peut durer 25 ans. Euh, ça garde la couleur et ça garde presque tous les nutriments. Je parle pas du, canna du cannabis, mais euh, des fruits séchés. Mais j'imagine que ça doit être la même chose pour les terpènes. Euh, Retient la, fla la, la, la, la flavor original, la, the original flavor, la saveur originale. Écoute, je pense que même Deloc, euh, en me donnant ce cadeau-là, euh, il m'a donné son opinion. Et puis, il euh, n'était pas assez satisfait du résultat. Et puis, euh, c'est sûr qu'il va continuer à garder cette machine-là pour faire ses fruits séchés puis ses aliments. Mais il va l'utiliser pour faire du... Euh, du... du... Rye, euh, du... Hash, du hash. Donc, euh, on va fumer ça. Vraiment, vraiment. Ce qui est un peu encore une autre affaire qui, qui m'a vraiment surpris. Mais euh, ben, pas qui me surprend, là, mais qui quand ça arrive, c'est surprenant. C'est quoi? C'est que le cannabis le plus beau, c'est le Mimosa. J'aime le Mimosa. Quand on regarde la description du Mimosa sur euh, Leafly, c'est possibilité de. de. fruits et citrus. Donc euh, les agrumes. Euh, moi, je trouve que le Mimosa de Monsieur Deloc, ça a un petit goût plus raisin. Puis là, je me suis posé un peu des questions, comment ça? Euh, le Mimosa, ben, c'est fait avec la variété Clémentine et c'est fait avec la variété Purple Punch. Donc, si on voit le Purple Punch, Purple Punch, bleuet, raisin. Donc, euh, j'ai l'impression que son phénotype de Mimosa évolution, euh, au youtubeur de là, n'oubliez pas de vous abonner sur sa chaîne YouTube, le lien est en bas dans la description. J'ai l'impression que son Mimosa, là, avait des petites tendances Purple Punch. Donc, euh, ce qui tantôt, je suis en train de vous dire quest ce qui m'a un peu surpris, mais avec le temps, euh, on est moins surpris, mais... C'est que le Bruce Banner, qui est vraiment moins beau pour les yeux, je vais vous montrer ça à la caméra, ben, j'aime mieux le buzz. Euh, Puis pourtant, le goût... Euh, quand je le fume, c est, c est, c est, je l'aime bien, je l'aime bien. Euh, terreux. Terreux, euh, un peu euh, citron. Euh, mais là, les citrons, vous savez, il hein, y, y a citron, citron. Il y a citron un peu diesel. Euh, citron un peu le genre à la Dela Hayes, hein, qui n'est pas vraiment citron. Mais on, on comprend que c'est du limonène. Euh, Bruce Banner. Bruce Banner, euh, je pense que c'est un Sativa, hybride Sativa. Euh, toujours surpris d'aimer le Bruce Banner, que ce soit là, un produit Soleil, à la SQDC, hein, vous savez, la marque Soleil. Euh, je me rappelle que Bruce Banner, là, on, on jamais vraiment craché sur le Bruce Banner. Euh, même si je pense que c'est un Sativa, vous savez que j'aime beaucoup plus le Buzz Indica. Donc, euh, Bruce Banner, on, on s'en sort toujours, euh, j'aime bien le Bruce Banner. Donc, euh, le but de cette vidéo, c'est de remercier Deloc, euh, d'aller s'abonner sur sa chaîne, mais aussi de vous dire que du cannabis séché et curé... Dans une machine euh, dry freezer, oups oh, pardon, dry freezer, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas ce qu'on recherche toujours. Euh... Je pense que c'est Blues Barnou, j'en ai roulé deux, je suis un peu quelqu'un, quel quel. puis j'ai des problèmes de nez là. Un petit rhume, un petit rhume. <coughs> j'ai pas fumé beaucoup de Bruce Banner, mais j'ai fumé beaucoup, beaucoup de Mimosa. Euh, puis là, à un moment donné, j'ai essayé Bruce Banner. J'étais surpris de l'aimer à cause du look qui était moins beau. Mais euh, il m'a aussi donné du Tropicana Banana. Lui, euh, il est beaucoup plus beau que le Bruce Banner. Moins beau que le Mimosa, mais je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Euh, Bruce Banner, Mimosa, j'aime beaucoup ça. Euh, Tropicana Banana, j'ai pas aimé ce phénotype. Est-ce que j'aimerais un autre phénotype? Hein, un autre phénotype, un autre grain de cannabis de Tropicana Banana? Peut-être qu'il y aurait des petites tendances différentes. Merci encore à Deloc pour ce beau cadeau. Beaucoup plus fort, hein, le Mimosa. Alright, gang. On dit merci à Deloc. On va s'abonner. Et puis, euh, toujours un plaisir, mon ami, là, euh, de te parler sur Instagram. Allez vous abonner comme Deloc sur mon Instagram. Allez voir mes stories. N'oubliez pas que la prochaine vidéo SQDC... C'est le GARLIC BREATH de Artisan, Artisan Batch, hein? Artisan Batch. Donc, GARLIC bre BREATH, euh, Alain de Dye, sera le prochain produit SQDC. J'aime, j'aime aussi le Mimosa beaucoup, beaucoup, là. Euh, je te dis que j'aime plus le Bruce Banner, mais euh, j'aime beaucoup le, Bruce, le le Mimosa aussi. J'allume deux joints en même temps. Écoute, euh, je vais redonner une autre chance au Tropicana Banana. Euh, allez voir ma story Instagram, sûrement que je vous en reparlerai euh, là-dessus. Si je vous en reparle pas, si je vous en parle pas, c'est la vie. Donc euh, merci encore vraiment beaucoup beaucoup à Delock. Très difficile à trouver Delock en tapant Delock sur YouTube. Donc je vous conseille vraiment là de cliquer sur le lien en bas euh, dans ma description. Euh, pas beaucoup d'abonnés Delock, mais beaucoup beaucoup d'expérience euh, dans le cannabis. Je vous suggère d'aller voir ces vidéos. Euh, complètement différent à un autre niveau, euh, je vous suggère d'aller voir ces vidéos. Donc, pas beaucoup d'abonnés, donc euh, allez vous abonner, on va doubler les abonnés à Deloc aujourd'hui, donc euh, un gros merci de, ton, de ta générosité Deloc, vraiment merci, et puis euh, c'est sûr à 100% qu'on va se revoir, et puis euh, si un jour... Euh,